Bienvenue à, à chacune et chacun. Alors, vous savez qu'on est à un certain nombre, je pense peut-être entre 20 et 25 ici en présentiel à Notre-Dame-en-Lille. Et il y a aussi 16 personnes qui suivent cette soirée en visioconférence. Donc, vraiment, bienvenue à, à chacun et, et chacune. Bienvenue à chacun et chacune. Et pour nous, OCDF, c'est un peu une première, parce que si on a expérimenté un tout petit peu l'année dernière quelques propositions en visioconférence, c'est en tous les cas la première fois qu'on fait à la fois en présentiel et en distanciel. Donc, soyez indulgents s'il y a des couacs. Voilà. Alors, j'espère, j'ai encore pas demandé. Euh, Peut-être que ceux qui sont à distance peuvent répondre par écrit euh, pour savoir si tout le monde entend. Voilà. Euh, pour eux, pour eux, pour eux. Bon. Apparemment, on fait un, un signe comme quoi, euh, voilà. Comme si bon. Tout le monde entend bien. Et, Et à, un grand merci à, à Aline du, du service com donc pour, pour son soutien, voilà, pour, pour cette expérience, cette nouvelle expérience. Voilà, donc vivre les pandémies, qu'est-ce qu'on gagne quand on perd tout C'est ce qui nous rassemble ce soir et qui va nous rassembler peut-être pour les, les cinq soirées qui vont être proposées au cours de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on gagne quand on perd tout C'est vrai que la question est brûlante et peut-être d'autant plus dans le contexte de la réception du rapport de, de la CIAZ, voilà, qui nous sidère. Donc, ce soir, notre première rencontre, c'est… Comment initier le monde d'après Alors, je vais euh, très rapidement laisser la parole au Père Laurent Tibor, donc euh, qu'on ne présente plus, un prêtre buddhiste dans notre diocèse, curé des, des paroisses du centre-ville. Voilà. Et puis, euh, donc, il, nous va, il va nous faire entrer euh, dans, dans des textes de, de l'Ancien Testament et en particulier de, de la Genèse ce soir, donc pour... Euh, nous éclairer sur cette question, comment initier le monde d'après. Je ne pense pas qu'il y aura des, des solutions vraiment toutes faites, mais en tous les cas, on attend d'être éclairé. Et puis, euh, je vais laisser ma place au père, euh, au père Richard Lukasowski, qui n'est plus non plus à, à présenter, un curé de Remilly, et qui a encore le privilège, peut-être en quelques mois, je crois, d'être les derniers ordonnés prêtres séculiers dans notre diocèse. Voilà. Ça va pas durer. Mais ça ne va pas durer. Pas oui, voilà. Alors, je crois qu'ils vont alterner leur, leurs interventions et puis ensuite, on aura un temps de, de questions et d'échanges. Et alors là, j'invite les personnes qui sont à distance de, de poser leurs questions ou, ou faire leurs remarques, peut-être au fur et à mesure euh, par le, le, la voie de, de, de l'onglet discussion ou converser, hein, suivant les, les appareils que vous avez. Et puis, on les prendra à la fin euh, pendant le temps d'échange, le on, on les portera, euh, on portera ces questions ou ces remarques, ces réflexions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis aussi, mais je vois pratiquement tout le monde l'a fait, donc ceux qui sont à distance, peut-être penser à, à couper vos micros et euh, peut-être aussi pour plus de confort, si vous avez si, la possibilité de mettre votre affichage en, en position intervenant, comme ça, vous aurez… Euh, presque en plein écran euh, soit le, le père Laurent Thibault et, et le père Richard euh, voilà, bonne soirée en arrivant à une des les auditrices me disaient « Ah, ça fait quand même du bien de se retrouver pour, pour des conférences. » C'est vrai que ça fait du bien. Et puis, ça fait du bien aussi de se retrouver sous une autre forme avec ceux qui… Je ne connais pas tous les visages, mais enfin, je repère quand même quelques visages de personnes qui, qui habitent loin de Troyes. Et donc, c'est une, une joie de faire, un, pour introduire au thème de Noël déjà un grand arc-en-ciel entre Bar-sur-Aube, je repère des gens de Bar-sur-Seine… À part au c'est un peu moins loin, la chapelle Saint-Luc. Enfin voilà, un bel arc-en-ciel sur tout le, tout le diocèse ce soir, grâce à la, la vision et grâce à Ali. Alors, deux, deux petits préambules avant de commencer. D'abord, la Bible, on pourrait dire qu'elle est tout entière une littérature de crise. Euh, on sent bien que tout le début de la Bible se cristallise autour de l'exode, qui est une grande crise, euh, la crise de l'esclavage et puis de la, de la libération, de part à l'inconnu. Euh, il y a la crise de l'exil. Tous les prophètes se, se, se, se dessinent autour de cette, de cette faille qu'est qu l'exil. En réalité, l'exil s'est fait un peu en deux temps. Il y a d'abord eu le royaume du Nord, très grand, très riche, qui a connu un premier exil en, en 722, puis ensuite le royaume du Sud qui a échappé. Mais quelques décennies plus tard, en 587, à son tour, devait euh, succomber. Et tous les prophètes euh, se, se trouvent sur cette faille de de cet exil, et puis une autre crise qui va provoquer toute une littérature, la littérature apocalyptique, c'est la crise des Maccabées, qu'on évoquera une autre fois. En un sens, même le Nouveau Testament est écrit, est mis, alors est, est inspiré bien sûr par la, la grande crise que provoque Jésus, sa mort et sa résurrection, et puis est mise par écrit, sans doute autour de la chute complète de... De, de, de Jérusalem, la chute du Temple même, et puis les, les, tous les premiers martyrs, Pierre et Paul. Donc là, on est aussi dans un, un contexte de crise. Donc, on pourrait dire d'une certaine façon que la Bible tout entière est une littérature de, de crise. Alors, le mot crise, on emploie un peu à toutes les sauces maintenant. Euh, on peut lui donner des sens un peu différents. Euh, pour revenir à, à un de ces sens étymologiques, au moins, crisis, c'est le substantif qui correspond à krinein. Krinein, c'est juger, hein, avoir du sens critique. Hein, C'est de savoir juger. Alors, pas, pas forcément au sens négatif, mais plutôt au sens d'avoir du, du discernement. Et donc, d'une certaine façon, la parole de Dieu, parce qu'elle est une littérature de crise, va nous donner, pour la crise qu'on a à traverser maintenant, va nous donner une certaine distance. Elle va nous aider à avoir une, une sagesse, un, un discernement, un esprit, euh, un esprit critique. Mais peut-être aussi qu'elle nous rappelle, la Bible, que les événements eux-mêmes eh peuvent nous critiquer, peuvent nous juger peuvent euh, discerner en nous, peuvent nous obliger à faire une espèce de tri à l'intérieur de, de nous, de nos priorités, de nos façons de faire. Euh, donc, à la fois, la Bible nous donne un sens de discernement, mais en même temps, elle vient aussi elle-même, la parole est tranchante, elle vient aussi euh, trancher quelque chose à l'intérieur de, de nous, nous révéler. Voilà. Et puis, un deuxième préambule, euh, c'est que la, la Bible, c'est évidemment pas un article de Wikipédia, c'est-à-dire qu'il n'y euh, aura pas de recettes, il n'y aura pas de solutions, il n'y aura pas de, de réponse toute faite à euh, la façon de sortir de la crise actuelle, euh, de la façon d'initier un monde nouveau. Euh, euh, ça, ça N'attendons pas une, une réponse euh, explicite, une solution définitive. Euh, Souvenons-nous euh, d'un de, hein, des commandements. Hein, tu tu pourras pas le nom de Dieu en vain. Et le risque, c'est d'employer la parole de Dieu qui est la déclinaison en quelque sorte, la conjugaison de son nom. Euh, la parole de Dieu nous dit le nom de Dieu. et eh bien, ce serait terrible d'utiliser, de manipuler la Bible euh, dans, une, dans telle ou telle, à telle, ou telle fin euh, politique ou même religieuse. Enfin, on, on ne peut pas manipuler la parole de Dieu et euh, il y a toujours un risque de faire des rapprochements avec ce que nous vivons. Soyons très prudents dans ces rapprochements-là. Euh, il s'agit plutôt d'accueillir un esprit, euh, une manière d'être, d'attitude plutôt que de chercher des réponses définitives, voilà. Et du coup, je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on commence en, en invoquant l'Esprit-Saint, puisqu'il est celui qui nous, qui nous aide à maintenir en sécurité le nom de Dieu sur nos, sur nos lèvres et dans nos cœurs. Voilà. esprit, le de... esprit, Viens nous en basse, viens, esprit du Père, sois la lumière, et j'aille les cieux, moi gloire. Viens, esprit de Saint-Esprit, viens, esprit de lumière. Viens, Esprit de feu, viens nous Viens, voilà, Esprit Saint, aide-nous à respecter ta parole, qu'elle nous éclaire sans que, nous, sans que jamais nous ne voulions l'utiliser ou la manipuler, qu que ce soit elle qui nous guide et non pas nous qui l'utilisions. Noé, alors d'abord, j'étais très fier de mon couple jusqu'à ce que je découvre que le père Jérôme Berthier fasse un de ses éditos de sortie de crise sur Noé, justement. Alors, j'étais un peu vexé, qu'il pique mon, mon sujet. Euh, et de fait, on peut tout de suite faire un rapprochement entre la crise terrible que vit Noé, et puis comment va-t-il commencer une vie nouvelle De quelle façon va-t-il la commencer Donc, c'est plutôt les, sur les quatre chapitres 6, 7, 8, 9, consacré à Noé, c'est plutôt les, les deux derniers chapitres sur lesquels nous nous arrêterons, même si inévitablement j'évoquerai les, les premiers. Comment faire pour sortir de l'arche Comment faire pour sortir du confinement Et à la fois, on a envie de reprendre la vie, euh, la vie ordinaire, on a envie de, de faire la fête, on a envie de boire un petit coup même, on le verra avec, euh, avec Noé, et puis on a envie aussi de quelque chose de neuf et on verra qu'il y a une bénédiction nouvelle qui est donnée, une alliance nouvelle qui est qui est créé et qui vient revisiter finalement toute la création, notre rapport à notre terre, notre rapport aux animaux, qui est très présent. C'est pas pour rien que Noé parle tellement aux enfants avec tous ces animaux qui montent dans l'arche et qui en descendent. Et puis aussi, entre nous, ce sera vraiment le dernier, le dernier chapitre avec la relation entre Sem, et Japheth, les trois, les trois fils de, de Noé. Mais on va donc regarder comment ce, ces quatre chapitres euh, viennent peu à peu modifier l'image que l'on a euh, de Dieu, de l'ordre, euh, du temps, des animaux et puis de, de nos relations fraternelles. Et à chaque fois, Père euh, Richard, avec qui on a déjà un peu partagé, c'était très, très chouette, très riche, euh, bah, réagira et euh, il donnera son, son point de vue euh, d'homme, de, voilà, de, de prêtre, euh, analysant la, la, la situation qu'il a vécue comme alors d'abord, le, le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est l'image de Dieu. Et on a l'impression dans ce livre de Noé d'un Dieu qui se cherche, d'un Dieu qui n'est pas tout à fait sûr de lui. C'est très étonnant ce que je dis parce que nous, dans notre métaphysique, c'est-à-dire dans notre façon de voir Dieu, eh bien, on est convaincu au contraire que Dieu, c'est la stabilité. Thérèse d'Avila, qu'on en fêtait il n'y a pas longtemps, disait « Dieu ne change pas. Hein? »« Solo Dios basta. »« Dieu, ça suffit. » C'est la seule véritable stabilité qu'on ait dans notre monde, euh, il est, euh, on peut dire des termes plus philosophiques, il est le moteur immobile, il met tout en mouvement, et lui-même, il est la, la stabilité, le fondement, le, il est le roc sur lequel notre maison est construite. Alors, cette image-là d'un dieu stable, évidemment, qu'on la trouve dans, dans la Bible, il est la, la forteresse, le rempart, il est le roc, il est aussi le trône sur lequel on peut être solidement assis, et en même temps, il y a d'autres images de Dieu. Il est aussi le feu, il est aussi la brise, euh, il est aussi celui qui change. Et le visage de Dieu, on est bon, c'est amusant, parce que le mot visage est toujours au pluriel, pas bien, comme si Dieu avait plusieurs visages, et comme si on, on, on ne pouvait jamais enfermer Dieu. Un peu comme il est difficile de prendre en photo un feu, parce que le, le feu est sans cesse mobile, il est difficile de, de donner une image unique de, de Dieu qui est sans cesse en, en, en mouvement. Alors, c'est spécialement vrai dans le récit du déluge, puisqu'il commence justement ce récit avec Dieu qui change d'avis. C'est contraire de tout ce qu'on pourrait imaginer. On imagine que s'il y en a bien un qui reste d'accord avec lui-même et cohérent, c'est Dieu. Eh bien, non. On découvre euh, au chapitre 6, verset 6, « Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea. Il dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, homme, bestiaux, petite bêtes, et même les oiseaux du ciel. » même les oiseaux du ciel, hein. car je me repens de les avoir faits. » Il y a deux fois ce verbe « repentir ». Dieu serait donc capable de se repentir. À l'époque, on parle beaucoup du repentir. Le premier repentir que l'on trouve dans la Bible, ce n'est pas l'homme qui se repent, c'est d'abord Dieu qui se repent. Et on sent néanmoins que s'il veut se repentir, c'est à cause de ce qui est dit juste avant, à savoir que l'homme lui-même avait changé, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Voilà. Euh, autant dans la création, Dieu vit que cela était beau, autant l'homme met du mal, voit du mal partout. Et euh, le cœur de l'homme étant atteint par le mal, bien le cœur de Dieu, c'est un enfin, véritable cœur à cœur qui commence ce déluge, le cœur de Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Donc, Dieu va se repentir, mais rassurez-vous, il va à nouveau se repentir trois chapitres plus loin, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est bien, c'est dire l'histoire est finie, hein, la Bible ne ferait plus que euh, sept chapitres, et on ne serait pas là pour l'étudier, mais ce serait beaucoup plus rapide, évidemment, d'étudier la Bible avec seulement sept chapitres, puisque tout serait fini avec le déluge, mais finalement, Dieu va se repentir de son propre repentir, puisque à la fin, nous sommes au chapitre 9, verset 11, Dieu va décider du contraire de ce qu'il vient de faire, hein, J'établirai mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit le contraire de ce qu'il avait dit au chapitre 6. Bon. Donc, un Dieu contradictoire. C'était un peu déconcertant pour nous. Et puis, si on continue, eh bien, on peut voir que Dieu porte deux noms différents. Alors, ça, ce n'est pas propre au récit de la Genèse. Hein. Euh, je pourrais le dire pratiquement pour euh, tous les textes de, de la Genèse et on pourrait presque l'étendre à toute la toute la Bible, mais ça nous dit quand même quelque chose de la, de la tension qu'il y a en Dieu. Dieu porte deux noms différents, comme s'il avait déjà deux visages différents. Alors, le premier nom, que nos Bibles traduisent par Yahvé, en fait, c'est un nom qu'il ne faudrait même pas prononcer selon la tradition juive, c'est le nom intime que Dieu révèle à Moïse, qui n'a plus été vocalisé, alors des savants l'ont revocalisé récemment, euh, en l'appelant donc euh, Yahvé, mais c'est en fait le, le tétragramme, les quatre lettres, le le nom intime de Dieu que l'on ne peut pas prononcer, que Moïse va, va présenter, va recevoir plutôt au, au buisson ardent. Et puis, il y a un autre nom de Dieu, Elohim, c'est un nom aussi un peu déconcertant, parce que c'est un nom au pluriel, même s'il est toujours suivi du singulier, donc il y a bien la conscience chez l'auteur biblique que Elohim, c'est un seul Dieu, mais qui vient comme rassembler toutes les... Tout ce qu'il peut y avoir de divin sur terre, tout ça, ça se rassemble en Dieu, avec ce pluriel qui gouverne toujours des verbes au singulier Donc, on a deux noms de Dieu. Dans la tradition juive, l'habitude est de dire, eh bien, Yahvé, c'est le Dieu de, de miséricorde, et puis euh, Elohim, c'est le Dieu de justice. Et on sent effectivement que dans ce, ce, ce, ce déluge, il y a à la fois une volonté de justice, de mettre fin à ce mal, ça c'est juste, et en même temps, il y a une volonté de, de sauver l'homme. Et ça, c'est miséricordieux. et Il y a ces deux visages de Dieu qui semblent s'entrecroiser. Se, les exégètes, d'abord protestants, et puis ensuite les catholiques qui ont, qui ont suivi comme toujours, euh, eux ont un peu une autre analyse, mais qui finalement rejoint d'assez près l'analyse juive, qui est de dire qu'en bah, fait il y a deux textes, deux traditions un peu différentes sur le même récit. Hein, une première période, sans doute plus ancienne, qu'on appelle la période euh, yaviste, euh, eh bien il y avait un récit relativement naïf concernant, euh, concernant Noé. Euh, et Dieu, à ce moment-là, est, est déjà appelé. Euh, déjà appelé Yahvé, c'est pour ça qu'on appelle ce récit-là un récit yadiste, avec un déluge qui dure 40 jours, avec Noé qui doit amener sept couples d'animaux, pas simplement un couple, mais sept couples. Dieu qui ferme lui-même la porte du déluge, hein, on voit un petit peu comme le Dieu qui, qui fabrique avec de la terre l'homme, un Dieu très, très anthropomorphique, très proche de, de l'homme, hein, et c'est très beau cette image de Dieu qui… Qui ferme la porte de l'Alliance, de l'Arche. De la, de et puis, euh, c'est un, un récit qui va se conclure très simplement par l'alternance heureuse des, des saisons. Mais il y a un autre récit. Et c'est ce qui fait que parfois, quand on lit le récit, on, on sent qu'il y a un peu des répétitions. On ne comprend pas tout. On se dit ben tiens, c'est un peu bizarre, on vient déjà de le dire. Mais on se laisse porter. Euh, parce que les, les, le, le rapiessage, on va le dire, de ces deux traditions, a été, ça, a été bien fait, mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a quand même une, une, une couture qui est faite entre ces deux textes. Et donc, dans le deuxième texte, c'est le texte où Dieu est appelé Elohim, il sera appelé Yahvé, mais seulement à partir du moment où Dieu m'a révélé son nom au buisson puissons. Ah, donc, tout le long de la Genèse, Dieu sera appelé Elohim, c'est ce qu'on appelle plus le récit sacerdotal, un récit où il y a beaucoup de généalogie, où il y a beaucoup de chronologie, où les mesures, on va mesurer l'arche dans tous les sens, hein, les chiffres sont, sont très importants. Le déluge va durer beaucoup plus longtemps dans cette chronologie-là, dans cette euh, tradition-là. Et puis on va aboutir non seulement à l'alternance heureuse des saisons, mais bien mieux que ça, à une heureuse alliance, une alliance nouvelle avec claire référence à Genèse 1, qui est aussi un récit, de type sacerdotal, vous savez, avec les sept jours, avec là aussi une classification, avec une, euh, une forme de généalogie et puis dans tous les cas une chronologie très, très stricte, hein, une, une forme plus, plus poétique, et qui présente Dieu plus par la parole que, que de façon naïve, comme une espèce de, de surhomme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux récits-là, eh ils, ils se croisent, ils ne sont pas entièrement fusionnés, euh, d'où des, euh, des petites contradictions. Alors, combien sont les animaux qui montent dans l'arche Est-ce qu'il y a un couple de chaque animal, ou est-ce qu'il y a sept couples ben selon, selon les passages, ça, ce n'est pas très clair. La durée du déluge, ça, ce n'est pas très clair non plus, selon les, selon les passages. Et ça nous dit quelque chose d'intéressant aussi, parce que la Bible, à la fois, fait une synthèse et en même temps respecte des voix un peu différentes, ne gomme pas complètement les différences. Ça, ça nous dit peut-être quelque chose de la réflexion à laquelle nous sommes invités. On est invités, l'intelligence, c'est de faire des liens entre les choses, de faire une synthèse, mais néanmoins... On ne peut pas faire une, une unité complète, l'unité elle, elle est dans l'origine et puis elle est à la fin, euh, elle est en Dieu le Père et puis elle est en, en l'Esprit Saint, mais, mais pour le moment ben, on n'est pas complètement dans l'unité, on essaie de faire cette, cette unité. Alors, en quoi tout ça ça peut nous, nous intéresser pour aujourd'hui Ce Dieu qui se repent et puis cette espèce de double visage de, de Dieu et de double tradition qu'on qu voit dans le texte eh ben, ça, ça nous a posé, je pense, pendant le déluge, la question de quelle est la place de Dieu. Bien sûr, on est suffisamment fin pour ne pas dire que c'était Dieu qui voulait la, la pandémie. Quelques-uns l'ont dit, mais enfin, c'était quand même très, très minoritaire. Mais néanmoins, on se dit, mais est-ce que Dieu n'a pas quelque chose à nous dire à travers cette pandémie Et là. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous, on serait plutôt d'accord pour dire ben « Oui, cette pandémie, ça, ça nous apprend quelque chose. » Et donc, Dieu ne peut pas être étranger à ce que nous venons de, à ce que nous venons de, de vivre. Hein. Alors, posant la question de Dieu, on est un peu mal à l'aise, on peut poser la question du sens. Est-ce que cette pandémie a du sens, oui ou non Est-ce qu'on peut lui donner du sens euh, Et ben, si, si elle a un sens, si ça devient une expérience pour nous, si on en, si on en sort grandi, si on fait quelque chose, c'est qu'on y a mis du sens. Et, et, et le mot « sens ben, », vous savez, c'est « logos hein. ». Ça veut dire que, que la parole de Dieu n'est pas loin. Euh, alors, voilà, première question un peu qu'on peut se, se poser après ce qu'on a vécu, ben comment Dieu est, était présent dans tout cela euh, Comment il nous aide à comprendre Était-il à nos côtés Était-il observateur Était-il cause Était-il origine euh, Voilà, donc une, une première question que, que nous pose ce, ce texte du déluge. Est-ce que Dieu a voulu le déluge Est-ce qu'il en est le témoin attristé Parce que finalement, c'est le... C'est le désordre de l'homme que, que, auquel Dieu assiste. Euh, ben voilà, ça c'est la, la question que, que, que nous pouvons euh, nous poser en lisant le, le récit du déluge. Mmh. Alors, je rebondis sur le titre qu'a donné Laurent sur, sur cette partie, première partie, « Un Dieu qui se cherche ». Et c'est vrai que quand, il avait, enfin, quand on s'est rencontré, qu'il avait montré ce titre-là, ça m'a repoussé des questions une fois que j'ai continué à, à travailler sur, sur ma, mon intervention de ce soir, « Un Dieu qui se cherche ». Mais pourquoi Dieu se chercherait-il finalement Je me suis dit « Mais pourquoi ?» Parce que, et euh, on vient de le dire, finalement, parce qu'il se rend compte qu'il y a des désordre voilà, dans sa création, et, euh, et ce désordre, en fait, finalement, ils se sont peut-être un peu perdus puisqu'ils euh, recherchent au fond, et c'est peut-être le sens, moi, euh, que je vois dans tout cela, et par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à la pandémie également, je donnerais un mot, c'est le mot de proximité. Dieu se cherche parce qu'il cherche peut-être la proximité. Cette proximité, en fait, euh, elle, elle, elle, elle a été réinterrogée dans ce que nous avons vécu, dans ce que vivons, alors, nous vivons, avons vécu avec le confinement. Déjà, par rapport, euh, par rapport à la, la question physique, hein, je vous rappelle, hein, distance, gel, masque, hein, c'est des mots qui reviennent souvent, distance, gel, masque, et bien ça nous, ré, ça nous réinterroge sur notre proximité à l'autre. Mais oui, le gel par rapport aux mains, le masque par rapport au visage, et puis euh, la distance par rapport euh, au corps également. Et euh, cette. Euh, Dieu qui se cherche, en fait, c'est Dieu qui cherche cette proximité avec l'homme, et finalement qui s'éloigne de lui, et je crois que ce, ce que nous vivons actuellement, eh bien, on va dire qu'on est dans le déluge, hein, mais il nous interroge sur cette proximité. Et quelque part, si euh, la question qui était posée pour ce soir comment initier le monde d'après, eh bien, ce serait peut-être de se dire que, que nous devons entrer dans une culture de la proximité. Alors, la crise de la Covid-19 est, dirais, comme un miroir pour le monde, et aussi, hein, pour le monde et l'Église, parce que euh, cette, cette crise révèle, on fait crise tout à l'heure avec Laurent, cette crise révèle ce qui existait peut-être déjà, mais euh, le souci d'autrui. On a bien vu que, je, je prends un exemple dans, dans une commune de ma paroisse, un maire a décidé que pour les personnes âgées, bien quelqu'un devait absolument chaque jour voir si ça allait bien et faire des courses pour ces personnes qui ne pouvaient pas sortir et garder un lien, hein, avoir le souci d'autrui. Et je ne sais pas si dans, dans les autres communes rurales ça existait, mais je crois qu'il y avait ce souci d'autrui qui était bien présent. Il y avait aussi la créativité. On a bien vu de quelle manière on a été créatif, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, à travers les, la, tous les médias qui ont permis de, de garder le contact, parce qu'on cherchait toujours une proximité qu'on ne pouvait pas avoir également. Ça nous réinterrogeait. Donc, ça apportait ce dynamisme. Mais d'un autre côté aussi, on a vu qu'il y avait une forme d'inertie. Également, enfin, tout, tout était arrêté. Voilà. tout était stoppé et c'était aussi peut-être des fois un repli sur soi. Des personnes n'osaient plus sortir de chez eux et c'était une période de sidération également. Donc, on est devant de nouveaux défis par rapport à cette proximité que peut-être un réinventé. Je vous rappelle, il y avait des mots, des mots qu'on entendait, des expressions stop, arrêtez tout, protégez-vous, restez chez vous. C'était ça, le leitmotiv pendant très longtemps. Alors, peut-être que si on veut entrer dans cette culture de la proximité, l'idée, c'est de, de prendre soin, espérer, espérer, et puis écouter peut-être sa voix intérieure, ce qui se passe en nous pour, pour vivre cette proximité. Et ça rejoint, bah, vous le savez certainement, euh, je crois que c'est cet du pape qui est tombé euh, peut-être au bon moment avec Fratelli Tutti euh, sur, sur le thème de la fraternité. Eh bien, cette culture de la proximité bah, se vit en, en bâtissant une culture de la rencontre. C'est bien cela qui est, qui est en jeu. Et je pense que ça, ça transparaît également dans cette histoire de Cette rencontre qui ne se fait peut-être pas avec Dieu et qui, qui doit renaître quelque part. Alors, le pape François donc, nous donne cette clé de lecture qui se dégageait aussi dans la loi aussi avant. Hein. C'est la vie qui se trouve sa source et son fondement dans la relation. On, une, une expérience forte que des personnes m'ont confiée pendant ce temps de confinement, euh, le besoin de relation, la prise de conscience du besoin de relation dont on a besoin. Alors, euh, et comme euh, dans l'Aude de le pape François Lévoque également, cette écologie intégrale qui nous permet d'articuler la relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu, et c'est ce qui se passe un peu dans Noéa, cette relation entre ces quatre dimensions-là. On le retrouve dans ce, dans ce passage de Noé. Alors voilà, nous sommes... Alors peut-être que nous avons été gavés de connexions pendant longtemps, on a peut-être perdu le goût de la fraternité, et eh bien, voilà, entrons dans une culture de la proximité pour construire ce monde d'après. Oui, à la fois un Dieu qui semble loin, qui semble même vouloir renoncer à sa création, puis qui en même temps se fait très proche. Là, je retrouvais le... Le verset très étonnant, euh, « Le Seigneur ferma la porte sur Noé euh, »,« ferma la porte de, de l'arche », et puis le Seigneur qui finalement se fait plus proche encore, c'est un peu comme l'image qu'on donne souvent aux, aux enfants sur le pardon, que euh, lorsque l'on pêche, et on coupe la corde, et puis lorsqu'on fait un nœud, finalement, à force de nœud on se rapproche. On a l'impression que Dieu se fait plus proche, effectivement, au cours de, de ce récit. Oui, « Où il est question d'ordre et de désordre ?» A évoqué Dieu… On va évoquer maintenant directement sa création et en particulier ce premier chapitre de la Genèse où la création se fait par ordre. Euh, Dieu est très ordonné, il commence par séparer le jour de la nuit, il sépare ensuite les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il faut s'imaginer la, la, la manière de concevoir le monde. Hein. Comme il pleut, et bien on, on pensait voilà, qu'il y avait de, que, que, que le ciel, c'était une espèce de voûte qui maintenait les eaux d'en haut Hein, qui évitait que les eaux d'en haut euh, euh, s'enfoncent euh, sur nous. Et puis, de la même façon, il y avait aussi des, des eaux euh, en dessous de nous. Et puis, euh, le jour suivant, voilà, Dieu crée la terre et les eaux, le continent, les, les océans, la mer, et donc c'est une nouvelle séparation. Hein, le verbe séparer, qui est très important dans l'exode, avec un en de la mer rouge, et aussi très important dans ce récit de la, de la création. Paul Beauchamp a essayé de, de comparer ces deux textes. On sent qu'il y a la séparation est constitutive de la création. Voilà. Euh, quand vous rangez votre chambre, vous avez l'esprit beaucoup plus clair ensuite. Eh c'est la même chose pour Dieu. On commence par le chaos, le tohu-bohu, et voilà que Dieu va mettre de l'ordre dans sa chambre. Jean-Marc, je, Jean je t'invite à, à mettre de l'ordre dans, dans ton bureau. Ah ben voilà, c'est le contraire. Euh, je pense à Alain Couturier qui, euh, j'espère pas trop déformer son histoire, parce que je l'ai entendu il y a très longtemps, quand il était euh, euh, encore euh, gendarme, donc comme gendarme, militaire, il n'avait pas le droit d'être diacre, et il avait très envie de le devenir, donc il avait cette question-là, est-ce qu'il devait prendre sa retraite plus tôt, est-ce que… Et puis un jour à l'autre, il a rencontré, euh, mon souvenir c'est le cardinal Daniels, mais c'est peut-être un autre, et puis il lui a, lui a soumis un peu cette question-là. Le cardinal Daniels a un peu réfléchi, il a Écoutez, quand je regarde la Genèse, je vois que Dieu, il aime bien l'ordre. Écoutez, pour le moment, vous êtes au service de l'ordre, continuez. C'est très bien ainsi. Bon. Euh, et puis, du coup, il y a diacre diacres après, juste après sa, sa retraite. Mais voilà, un Dieu d'ordre. Et l'ordre, c'est un autre sens qui est peut-être le même. C'est lorsque quelqu'un donne un ordre, eh bien, il est fait pour être obéi. Et on a l'impression que c'est ce que fait Dieu. Il dit et cela fait. C'est l'autre l'autre répétition qu'on trouve souvent dans ce premier chapitre, hein, la séparation qui met de l'ordre hein, et puis tous les animaux, chacun selon euh, son espèce, les semences chacun selon leur espèce, oui Oui Dans mon débit Ah eh ben oui, ça c'est le déluge c'est un débit un peu rapide, je suis désolé je, je ne suis pas sûr de réussir à faire longtemps l'effort, je vais essayer euh, de l'ordre, et puis l'autre sens du mot « ordre », voilà, une parole qui est réalisée, qui est exécutée, euh, et euh, peut-être qu'il faut associer les deux. Lorsqu'il y a cohérence entre la parole et l'acte, ce qui est le cas pour Dieu, eh bien il y a un ordre. On sait bien ça, on sent bien que dans tout corps, en toute institution, même dans une famille, voilà lorsque les gens disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent, eh bien, ça donne une stabilité, un ordre pour, eux, pour tous. Et on peut même aller jusqu'au bout, en disant que cette loi de la séparation, qui semble d'abord une loi physique, finit par devenir une loi de l'humanité, avec cette règle, « l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme ». Loi un peu étonnante, puisque Adam n'avait ni père ni mère, et pourtant il est invité à quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, c'est ce qu'on appelle l'interdit de l'inceste. Il faut séparer aussi dans notre humanité les, les générations. « Je ne peux pas euh, m'assimiler à mon origine ». Mon origine reste mon origine, mon père reste mon père, ma mère reste ma mère, et moi je suis d'une autre génération, et je dois accepter cela, je ne peux pas m'unir à ma propre origine. Or, il se trouve que cet ordre qui fonde la création n'est plus tout à fait respecté au début du chapitre 6. Alors on est là sur un des passages les plus difficiles à interpréter, du coup les commentateurs se gardent bien d'en dire grand chose, enfin je vous lis quand même l'affaire, alors que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la surface du sol et que des filles leur étaient nées, les fils de Dieu dirent que les filles d'hommes étaient mignonnes et ils prirent pour femmes celles de leur choix. On sent que là, il y a un désordre qui s'opère entre eux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fils de Dieu Est-ce que c'est des personnages mythologiques Est-ce que c'est des rois Est-ce que ce sont voilà, des anges Dans tous les cas, il y a un ordre qui n'est plus respecté les, les fils de Dieu n'ont pas à se mêler aux filles d'humains. Voilà. Il, il y a dans tous les cas un premier désordre qui, euh, qui a lieu ici. Euh, l'ordre est rompu et Dieu constate ce désordre et d'une certaine façon, il décide de laisser ce désordre aller jusqu'au bout. Il dit, ben, vous êtes dans le désordre, ben, voyez où ça vous conduit. Hein vous êtes dans le bazar, dans le peuu et bien regardez où ça, vous, où ça vous mène. Et de fait... Euh, un peu en guise de contraste à la création, on assiste à une espèce de décréation, avec en particulier une des séparations qui était constitutive de la création. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, désormais se rejoignent pour former un déluge, pour former une matière à nouveau chaotique sur laquelle on ne peut pas marcher. Toutes les eaux sont partout. C'est la décréation après la création. Encore un un point commun avec le, le récit de création. Euh, verset 12 au chapitre 6, « Dieu regarda la terre, il la vit corrompue. » C'est le contraire de la Genèse chapitre 1. « Dieu regarda la lumière, l'humain, et il vit que c'était bon. » Là, quand Dieu regarde, il voit que ce n'est pas bon. D'une certaine façon, son jugement, c'est simplement ça, son regard qui découvre, que ce n'est pas bon, que c'est corrompu, que c'est mélangé, que qu'il n'y a plus d'ordre, et ça le, fait, voilà, ça, ça le fait souffrir en quelque sorte. Hein. Simplement le regard de Dieu. En quelque sorte, on pourrait donc dire que ce déluge, ce n'est pas tellement Dieu qui l'a voulu, mais il ne fait que laisser libre cours au, au désordre que les, que les humains avaient euh, initié eux-mêmes. Alors, à côté de tout ce désordre, il y a un homme qui lui est juste, parce que justement il est celui qui obéit aux ordres de Dieu, c'est Noé. On dit de lui qu'il est juste, c'est un mot essentiel dans toute la Bible, et puis euh, à plusieurs reprises, on dit, voilà, Dieu dit et Noé fit ainsi, tout ce que Dieu lui avait ordonné, Noé le fit. C'est au chapitre 6, toujours verset 22. Et pourtant, Dieu, il est très précis dans, ce, dans sa construction de l'arche, et de fait, l'arche est très organisée, il y a trois étages, il semblerait que la description du temple, qui est aussi très précise encore plus que celle de l'arche, conti, contient également trois étages, et puis la création elle-même, les eaux d'en haut, la terre, et puis les eaux d'en bas. Et puis, on retrouve tous les animaux qui sont bien classifiés euh, dans, ce, dans cette arche. Donc, on a l'impression que l'ordre de la création qui était en train de se perdre, il est comme préservé, conservé à l'intérieur de cette arche. C'est comme un un petit ordre, un microcosme, un petit monde où, où l'ordre est, est bien respecté parce que Noé obéit à la parole de Dieu. Il obéit à ses ordres et du coup le monde est ordonné. À cause de cela, eh bien, à son tour, Dieu va décider de remettre de l'ordre dans la création puisque Noé a été capable de respecter l'ordre de la création. Eh bien, que va-t-il se passer C'est à la fin du, du déluge, chapitre 8, verset 2. « Les sources de l'abîme et les vannes du ciel se fermèrent, la pluie des cieux s'arrêta. Ça y est, hop, notre voûte céleste peut à nouveau être complètement étanche. Il y en a même qui considèrent que l'arc, l'arc en ciel, ce n'est rien d'autre que la visibilité de cette voûte céleste qui retient tout en haut les eaux et qui évite le mélange avec notre, notre air, notre respiration. On sent que c'est l'œuvre de, de la roi, de l'Esprit-Saint de Dieu, qui planait sur les eaux et qui traverse aussi, dans Exode 14, dans la traversée de la mer, qui traverse aussi les, les eaux. On sent qu'il y a le premier récit de la création, ce récit de la décréation avec, avec, les, avec Noé, puis de nouveau, avec la traversée de la mer rouge, il y a un peu le, le même vocabulaire, la même thématique de, de, de, de séparation. Nous pouvons donc voir dans, dans tout ce développement un peu une métaphore de ce que nous avons de ce que nous avons vécu, euh, on sent bien que notre monde était un peu désordonné hein, et, et pour remettre de l'ordre dans ce monde-là, ben, il a fallu commencer à mettre un peu d'ordre dans, dans nos priorités, euh, remettre de l'ordre très concrètement dans notre maison. Nous aussi, on était confinés dans une arche et il fallait vivre avec euh, sa femme qui travaillait, avec les enfants euh, qui étaient scolarisés à distance. Il a fallu, je ne dis pas trop, de domestiquer les uns les autres, mais quand même réapprendre un mode de vie où nous étions euh, confinés, tous réunis, où il a fallu remettre les choses à l'endroit, remettre notre petit monde à nous, à l'endroit. Euh, et euh, on sent que voilà, le travail de Noé pour faire respecter l'ordre dans l'arche eh donne espérance à Dieu, si faut se dire, ben, c'est possible qu'il y ait de l'ordre. L'homme est capable de, de faire vivre cet ordre que je veux parce que l'ordre, c'est la vie. L'ordre aussi, c'est également dans la Genèse, l'ordre des jours de la création, vous vous rappelez, hein, premier, deuxième, septième jour. Et euh, cet ordre se termine par le dernier jour que vous connaissez tous, le jour du sabbat, du repos. Voilà. C'est le mot que je vais prendre pour cette partie, le mot repos. D'ailleurs, le mot Noé, son prénom, son nom Noé, en hébreu veut dire repos peut-être pas pour rien que son nom veut dire repos et euh, parce qu'en fait ce qu'on a vécu dans dans notre confinement et dans cette pandémie je me suis fait cette réflexion euh, il se peut que on ait peut-être oublié dans notre vie le, ce que c'était que le repos dans un monde qui va à toute vitesse on ne s'arrête jamais et là d'un seul coup tout s'est arrêté pendant plusieurs semaines plusieurs mois le confinement certainement le moment on a peut-être récupéré tout le retard de repos qu'on n'a pas pris. Ouais. Le sabbat a été oublié, le repos est oublié, et certainement à retrouver. Et peut-être que ça fait partie de, du processus pour initier le monde d'après, de retrouver cette question du repos. D'ailleurs, c'est Pascal euh, qui dit, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Pascal, philosophe. Hein. Voilà. Oui, de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Dans la vie, de notre, dans notre vie, effectivement, je crois qu'il y a un avant, un après. Et je suis souviens avec mon agenda, ici présent, là, euh, c'est agenda, en fait... Euh, a été, euh, avant le confinement, rempli. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'au début du confinement et au fur et à mesure, ce que je faisais, c'était, ben, je n'étudiais pas, je rayais. Je rayais, au fur et à mesure, semaine après semaine, les rendez-vous, les rencontres, je rayais. L'agenda se, se reposait. Et à un moment donné, je l'avais même oublié. J'étais dans le repos, on va dire, euh, un repos euh, imposé, mais dans le repos. Donc, c'est... Euh, cette question du repos est importante et euh, l'agenda, d'ailleurs on le reprend aujourd'hui, c'est un agenda c'est important bien sûr d'organiser son temps euh, mais ça, ça nous interroge sur notre rapport au temps finalement ce rapport au temps on avait une forme de visibilité avant, avant le confinement et puis d'un seul coup plus de visibilité on n'arrivait plus à se projeter dans l'avenir on était peut-être euh, euh, au moment présent et euh, alors, ça me faisait penser euh, à la parole de Jésus, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Hein, et je me suis dit, peut-être que l'agenda, c'est un peu l'argent. Parce que c'est peut-être l'agenda, la, c'est un peu une monnaie aussi de tous les échanges que l'on vit hein, également. Hein. Donc, peut-être qu'on ne peut pas servir Dieu et l'agenda. Alors, c'est une question qu'on voilà, qu peut se poser hein, par rapport à ça. Euh, donc, nos agendas ne, ne se, ne se, ne se vident pas actuellement, mais il faut qu'ils se remplissent de choses qui ne sont peut-être pas accessoires et peut-être de temps de repos à se donner. Alors, je suis peut-être un mauvais exemple parce que je n'arrive pas des fois à prendre du temps de repos également. Donc, oui, bah moi aussi. Oui. Donc, cette, cette contrainte du confinement, en fait, nous a obligés de repenser l'ensemble de nos relations à travers le temps également, se réapproprier le temps. Et dans un, dans un ouvrage que j'ai pas lu, mais c'est une citation d'un ouvrage, « L'Occident reprise avec le temps »,« Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Et euh, en écoutant cette, cette parole, je me suis dit effectivement, « Est-ce qu'actuellement, on construit un passé qui va pouvoir éclairer notre avenir, notre monde d'après ?» Alors, euh, voilà, c'est une question qui, euh, à laquelle on peut être euh, attentif hein la réflexion, je me suis fait aussi à la sortie du confinement. Je me suis vu comme un moine pendant plusieurs mois. Un moine, parce que enfermé dans mon presbytère, je ne voyais personne. J'ai été avec euh, Hubert, le scénariste, et on, on vivait notre vie on dire monastique dans cloîtré dans la maison, rythmée par les temps de prière, les, par, les, par, les, par les occupations quotidiennes, mais en tout cas, voilà, une vie de moine. Mais ça me faisait dire aussi que peut-être que, euh, et ça, c'est une expression que j'avais trouvé aussi de dans la les, les littérature que j'ai pu lire autour de, de ce temps de confinement, que nous avons tous en nous un moine intérieur. Et cette vie de moine, en fait, quelque part, donne un rythme de vie. Et moi, je vois bien, le rythme de vie des moines, c'est très, très cadré. Hein c'est très capré, les oreilles sont bien précises, etc. Et je me suis posé la question de savoir un peu si notre, notre moine intérieur... Euh, fait partie peut-être du projet de, de ce monde d'après qui, euh, qui sort de ce confinement. Alors euh, il, y a, il y a des comment dire des, euh, des points d'attention qu'il faut euh, sur lesquels il faut veiller. Euh, J'avais lu aussi également de, de Maurice Bellet qui disait qu'il y avait peut-être des menaces qui nous guettaient par rapport à par rapport à ce que nous vivons. Euh, et ça, j'ai pu avoir le témoignage de quelques personnes qui ont vu tranquillement. C'est la menace de la solitude, de se sentir inutile, de dans une forme de rétrécissement, ça vaut plus une vie qui, euh, qui n'a plus de sens vraiment, et peut-être euh, attention au désespoir. Alors, euh, ces remèdes qui sont euh, proposés, enfin, par rapport à la solitude, l'inutilité, ce rétrécissement et ce désespoir, eh bien, peuvent être euh, la question pour la solitude, le remettre, ce serait l'amour. Pour l'inutilité, ce serait l'action. Pour le rétrécissement, ce serait de mener des projets, de continuer de mener des projets, ou s'intéresser à ceux des autres, également. Et puis enfin, pour le contre le désespoir, dés dés la, la foi, bien la foi. On peut penser à Jésus, euh, donc euh, celle qui en plus de la croix. Hein. Donc, euh, à travers euh, notre moine intérieur, eh bien, voilà, on sait que le moine vit euh, dans cette solitude aussi, mais quelque part, c'est l'amour pour le Seigneur qui l'aide à, à, à ne pas plancher. Le moine ne tombe pas dans, dans l'inutilité, hein. on pourrait dire qu'un moine, ça ne sert à rien, mais finalement, parce que, en fait, il, est, il est utile, Il est dans l'action au sein de sa communauté également. Et euh, quelque part, euh, les projets, les, les communautés monastiques ont des projets hein, au sein de, de, leur, de leur vie communautaire également. Et bien sûr, la foi, c'est pas évident, au sein d'une communauté monastique. Donc, faisons attention notre moi à intérieur, qui nous permettra peut-être de nous réapproprier ce temps. Il y a déjà des choses qui se dessinent à la fois. On a l'impression qu'en sortant de la crise, tout redevient comme avant. On sent bien qu'à l'intérieur de nous, ce qu'on a pressenti, il ne faudrait pas le perdre, euh, ce moine intérieur il ne faut pas perdre et puis cette proximité que tu évoquais dans un, dans un premier temps. Alors, je, je continue cette belle image que tu avais là du, du sabbat, hein, ce temps euh, qu'on a tellement usé qu'on avait besoin d'un grand sabbat avec l'expérience du temps chez, euh, chez Noé, euh, autant une des distinctions, une des séparations fondamentales de la création entre les cieux d'en haut et les cieux d'en bas, cette séparation-là a tombé, autant la séparation antérieure, celle du premier jour, entre le jour et la nuit, Dieu dit nuit, Dieu dit jour, euh, cette, cette séparation-là, de la nuit et du jour, continue dans le livre de Noé, et sans doute en particulier le, le récit sacerdotal, mais peu importe, euh, précise bien euh, quels sont les, les jours La chronologie est très importante. Alors, ceux pour qui j'ai pu donner une, une feuille, vous le, vous le voyez de façon assez claire, mais c'est assez simple en fait. Euh, il suffit de souligner toutes les fois où il y a une mention chronologique dans les chapitres 7 et 8. 7 jours avant le déluge, puis encore 7 jours avant le déluge, et puis ensuite 40 jours de déluge. Pendant 150 jours, les eaux grossissent. Pendant 150 jours, les eaux cessent, puis 40 jours d'attente, 7 jours avant le deuxième lâcher de colombe, 7 jours avant le troisième lâcher de colombe. Voilà. C'est ce qu'on appelle une inclusion. Les, les biblistes aiment beaucoup ça. Ça leur fait très plaisir quand ils en trouvent une. Euh, ils sont très heureux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que le temps continue à rythmer ce, ce récit, même si tout semble confus. Eh bien, Au moins, il y a le temps qui nous reste. Et puis, ça permet quand même aussi euh, de dessiner en quelque sorte un, un centre, d'orienter de, de, vers un centre. Et le centre, qu'est-ce que c'est Au chapitre 8, verset 1, « Et Dieu se souvint de Noé ». On est encore dans le temps, on avait l'impression que ça prenait tellement de temps que c'est comme si Dieu nous avait oublié. mais en fait, donc, Dieu ne nous a pas oublié. Dans cette question de le temps, mais Richard l'a déjà dit, hein, elle était centrale, surtout au cours du, du premier confinement. On avait l'impression que ça n'en finissait pas. Et puis, en même temps, on était très précis. On comptait bien les, on comptait bien les jours. Vous vous souvenez, tous les, était tous les 15 jours où il y avait Jean Castex qui parlait le jeudi soir. Alors ça, c'était le, le truc qui rythmait. Bon, voilà, Ce n'était pas le lâcher de la colombe, c'était le lâcher de Jean Castex. Bon. Voilà, mais bon, c'est une bêtise. Non, c'est pas Jean Castex qui je lâchait, non, non, non. Euh, mais voilà, on attendait tous les 15 jours, on attendait que quelque chose se passe et puis ça ne se passait pas. Et puis ensuite, bon, je ne sais pas vous, mais moi j'imaginais, ben voilà, ça y est, quand le, quand le confinement est fini, ça y est, le Covid est fini et puis on reprend notre vie. Hein. À l'époque, on croyait ça, on était très naïf sans doute. Mais... Et puis un an plus tard… Bon, on a l'impression qu'il y a quand même des signes positifs, mais on n'en est pas encore sorti Et c'est l'autre question qui m'intéresse dans, ce, dans ce, cet intérêt pour le temps, c'est eh ben, quand est-ce qu'on sort de l'arche À partir de quand est-ce qu'on peut sortir de notre confinement C'est une vraie question. Il y a des gens qui euh, ne sont pas encore complètement sortis du confinement par, par choix, par peur. Par, euh, voilà. Sortira, sortira pas, c'est pas si facile. Et là, autant on sent que... Euh, c'est Dieu qui avait fermé la porte autant c'est Noé qui ouvre la fenêtre c'est Noé qui prend l'initiative Dieu compte sur nous en quelque sorte pour euh, décider hein, de, du temps juste pour, pour oser vivre à Dieu et pour marquer cette, euh, cette ouverture eh bien, il y a un corbeau qui va et vient mais qui ne donne aucune indication, aucune indication à, à Noé Puis il y a la colombe qui va être lâchée trois fois c'est un des symboles les plus connus dans le monde entier. Vous savez, la colombe avec son, son rameau d'olivier. Alors, la colombe est lâchée une, une première fois, mais elle revient, redouille il n'y a pas de terre sèche. Une deuxième fois, elle revient, cette colombe, et cette fois-ci, elle a dans son bec le, le rameau d'olivier. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un olivier. J'y reviendrai, c'est sans doute pas hasard si c'est cet arbre-là qui a été choisi. Et puis, la troisième fois qu'elle est lâchée, la colombe ne revient pas. Elle est, elle est déjà libre, comme si la colombe était libre avant le reste, de, le reste du monde. D'ailleurs, hein. on, on sent que les oiseaux ont dans le cœur de Dieu une, une place un petit peu particulière hein, lorsqu'il évoque le, la, la destruction du monde. Hein. Il dit, voilà, je vais tout détruire, hein. les hommes, les bestiaux, les petites bêtes, même les oiseaux du ciel. On sent que pour les oiseaux du ciel, il a, il a une peine particulière. Hein. Eh ben, alors, comment comprendre ça On voit bien que la colombe, euh, qui, s'envole c'est un signe de, de liberté hein, c'est assez classique dans, euh, dans les psaumes hein. euh, qui me donnera des ailes de colombe je pourrais voler en lieu sûr psaume 54 ou encore comme un oiseau nous avons échappé au filet du chasseur le filet s'est rompu nous avons échappé psaume 123 imagine bien le, voilà, que la, la colombe qui s'envole est un signe de, de liberté et on a l'impression quand même que notre, notre âme, notre esprit doit, doit être libre euh, un petit peu avant notre corps. Il faut commencer à, à voler, à faire des projets, à, à, se, à se projeter, à s'ouvrir à, à d'autres avant que notre corps puisse être entièrement libre. Peut-être qu'on avait besoin de retrouver cela. Qu'est-ce que trouve la colombe Un olivier, lieu de repos Mais l'olivier, c'est bien sûr ce avec quoi on fait des olives. L'olive, c'est ce avec quoi on fait de l'huile. Et l'huile, c'est ce avec quoi on fait des messies des Christs, des personnes qui sont ointes. Par exemple, chez Zacharie, très clairement, l'olivier, c'est un signe messianique, c'est le représentant même du Messie. Le Messie, en hébreu, le Christ, en grec, c'est celui qui a reçu de l'onction, ça veut dire qu'il a pris de l'huile sur la tête. Vous êtes tous des Christs depuis votre baptême et votre confirmation. Alors, on peut y voir déjà l'image du Christ, c'est lui qui va nous donner le vrai repos, même si nous sommes encore confinés, si notre esprit, si notre colombe est déjà capable d'aller jusqu'au jusqu Christ et de rapporter une, une branche du Christ, eh bien alors on est, on est, déjà, on est déjà libre, on est déjà euh, sauvé, euh, même si nous devons rester encore un petit peu dans, dans l'arche. ce sont les animaux, dont on reparlera ensuite, qui nous guident vers la, vers la liberté. C'est le troisième mot que je garderai pour, pour cette partie. Laurent évoquait la question de, de liberté sur le mot sortie. sortie. Euh, D'ailleurs, dans le passage qu'évoquait qu Laurent, effectivement, on parle de, de ce corbeau qui est lâché, qui sort, de la colombe qui sort également. Donc, on, on est dans une, dans une perspective de sortie. Et, et c'est ce qui. Euh, c'est la question qui est toujours présente actuellement. Quand va-t-on va sortir de cette pandémie Oui, la sortie, toujours la sortie. Donc ce mot sortie fait rappel, enfin, me rappelle aussi la, la parole du pape François il y a quelques années, l'Église en sortie aussi. Sortir de ce. Enfin, entrer dans un mouvement de décentrement, quitter un peu son entre-soi euh, pour aller en sortie. Et je crois que la parole du pape pour l'Église peut se poser aujourd'hui pour notre monde actuel. Cette question d'être en sortie. Parce qu'on on, on pourrait ne plus être dans la réalité. Le fait d'avoir été enfermé pendant plusieurs mois chez soi, quel, quel sens de la réalité avons-nous On la voit à travers les médias. Et c'est vrai que parfois les médias filtrent un peu la réalité ou peut-être beaucoup ouais. donc euh, nous avons aujourd'hui une connaissance de la réalité à travers les médias et ça peut être un, un obstacle à cette sortie et donc cette culture de l'écran actuel peut, peut nous donner à, à comment dire à, à nous de montrer un visage de la réalité qui n'est peut-être pas forcément la réalité en tant que telle il y a une forme de, de voile qui se crée entre nous et la réalité par le par le des le, médias c'est pour ça que à un moment donné, on ne sait plus très bien parce qu'on regarde une chaîne, on dit ça, on en regarde une autre, on dit ça. Et en fait, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qu'il qu faut faire. On était perdu. Un peu. Enfin, moi, en tout cas, à l'école, j'étais perdu parce qu'on ne savait plus. On avait des informations contradictoires. Donc, il y avait ce voile qui était là par rapport à la réalité qui, euh, qui nous empêchait peut-être de sortir hein, également. Mais cette sortie, donc, on nous invite à, à se décentrer de nous mêmes Et bien sûr, ce confinement a, nous a imposé ce... C'est ce fait de, de rester chez soi. Mais euh, invitation à descendre D'ailleurs, le personnage avant Noé qui, qui s'est décentré le premier, c'est Abraham aussi, quitte ton pays. Hein. Il a quitté son monde familier pour aller vers les périphéries. Abraham. Et Noé, quelque part, c'est un peu ça aussi. Non il, est, il a de faire, de construire l'arche, quelque part, c'est aussi une idée de, voilà, de, de sortir de ce monde pour un autre monde. Donc, je crois que y a, ce mouvement de sortie est important et peut-être que nous nous avancer pour euh, initier le monde d'après. Comment je peux être en sortie euh, dans ma vie. Alors, euh, après, c'est vrai que, après, vrai que bon, je parlais de la culture de l'écran de façon négative, mais elle a permis aussi de développer des, des réunions en visio, comme on le fait actuellement ce soir. Et euh, c'est bien de, en saluant, bien sûr, tous ceux qui nous regardent en, en visio. Euh, permet aussi, bien sûr, de, de continuer une forme de relation parce qu'on en a besoin. Hein, C'est une forme d'être en sortie de façon positive. Hein, je ne veux pas non plus complètement dénigrer la question de, de l'écran. Hein, bien sûr, parce qu'elle permet des choses qu'on n'avait peut-être pas osé imaginer avant. Hein. Mais, euh, et, euh, et par rapport à ça également, moi, je voulais aussi euh, évoquer la figure de Jésus par rapport à la sortie, puisque lui aussi n'était hein, qu'un personnage en sortie. En permanence. Il allait dans les rues, dans les chemins, dans les villages, il rencontrait les gens, toujours en sortie. Et quand on avait réfléchi avec, avec Laurent euh, euh, il y a quelques, quelques jours, hein, eh bien, on s'était dit effectivement Jésus, quand il se présentait en fait, à, devant les personnes, il ne s'exposait pas devant les personnes en disant ben Voilà, je suis précis, je suis fils, Non. Il ne s'exposait pas avec sa fonction, mais la rencontre de l'autre se fait de manière simple. On va dire presque qu'il n'était rien, mais il était tout à la fois. Et je crois que notre manière d'être en sortie nous interroge aussi aujourd'hui. De quelle manière Parce que souvent, on se présente euh, par rapport à sa fonction, ce que l'on vit, euh, par rapport à, à « bon, je suis prêtre, je suis médecin, je suis voilà, un tel ou un tel ». Et c'est vrai que la fonction peut peut-être faire un écran dans notre manière d'être en sortie et de rencontrer les autres. Voilà, donc euh, ça peut donner des pistes un peu de, de réflexion sur notre manière d'être en sortie, qui est importante pour nous. On a parlé de Dieu, de sa création, on a parlé du temps. Maintenant, on va parler des animaux. On en a déjà parlé un peu pour dire que c'est la colombe qui montre le chemin de la, de la liberté, de la, de la sortie, qu'évoquait Richard, on pourrait se demander si ce ne sont pas finalement les animaux, les vrais héros de cette histoire. Quand les enfants euh, écoutent l'histoire de Noé, ce qu'ils aiment, c est, c est, voilà, ce sont ces animaux qui rentrent couple par couple euh, et puis qui en ressortent tout de, tout de même. Et j'ai eu l'occasion de voir le film Noé, Noah. Noah, c'est simplement Noé en anglais, euh, grande réalisation de moi qui suis très bon public, j'ai ai beaucoup aimé. Mais j'étais très surpris à la fin où vraiment, il y a un regret de la part de Noé qui se dit, finalement, euh, c'est formidable que tous les animaux aient été sauvés, mais quel dommage que l'homme aussi ait été sauvé. Et ça, ça rejoint une, une idéologie hein, qu'il ne faut surtout pas mépriser parce qu'elle elle, elle dit quelque chose de très fort et de très beau, mais qui, qui peut aller très loin aussi en disant, ben, finalement, les, les animaux sont meilleurs que les hommes. Et euh, bien euh, protégeons notre nature pour que les animaux continuent, mais euh, pourvu que l'homme disparaisse, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est un petit peu parfois en toile de fond de certaines philosophies ou mentalités actuelles. Alors, est-ce que c'est ça que dit Noé On pourrait presque le penser, que dit le récit de Noé. On pourrait presque le penser de fait, lorsque l'on euh, euh, assiste à la sortie de l'arche, ce sont d'abord les animaux qui retiennent l'attention de Dieu. Alors, on peut lire le, ce, ce passage-là, donc on est au chapitre 8, versets 16 à 22. Dieu parla à Noé et lui dit Sors de l'arche, toi, et avec toi ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Tous les animaux qui sont avec toi, tous ces êtres de chair, oiseaux, bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Ce foisonnement, cette multiplication, c'est presque déjà la bénédiction de Dieu pour, pour les animaux, c pas exprimée comme telle, mais c'est des les signes des conséquences de la bénédiction, le foisonnement et la fécondité des animaux. Noé sortit donc avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Noé, très obéissant, il obéit bien à la parole de Dieu, il fait bien dans l'ordre tout ce qui lui est demandé. Mais ensuite, pas, pas tout à fait quand même, hein, parce qu'il sort d'abord, je vais je ça, il sort d'abord avec ses fils, sa femme, elle passe ensuite, et les femmes de ses fils. Tiens, voilà, il y a un petit problème déjà. Mais, mais il y a un autre problème qui arrive ensuite tous les animaux, tous les reptiles tous les oiseaux, tous ceux qui et bien sur la terre sortir de l'arche par famille on reste dans l'ordre que fait Noé Va-t-il tout faire pour que ces, ces animaux foisonnent se développent, soient féconds pas du tout, Noé bâtit un hôtel au Seigneur il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, des victimes qu'il a pris en holocauste sur l'hôtel vous imaginez hein, la, la malheureuse colombe qui avait échappé au déluge et à peine sorti, pas, bah, zigouillé. Bon. Euh... Et alors ça, Dieu ne le demande pas, à aucun moment Dieu ne demande un sacrifice animal à Noé. Noé improvise, il prend une initiative, alors on peut l'admirer, on peut se dire, bah, ça c'est bon, il prend l'initiative de rendre grâce à Dieu, finalement il n'y a que lui qui peut remercier Dieu, ce n'est pas à Dieu de, de nous dire qu'il faut le remercier, sinon ce n'est plus un merci gratuit, mais en même temps on peut se dire aussi, bah, Noé n'a il il a pas compris ce qu'il lui était demandé, alors, on lui demandait de respecter l'ordre de de, de, de respecter la vie de ces animaux. Et puis voilà que la première chose qu'il fait, c'est au contraire de, de les sacrifier en, en holocauste, donc en les, en les brûlant tout entier. Et comment Dieu va-t-il réagir Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. dit Ah, ça y est, il est plutôt content du sacrifice. Mais aussitôt après, le cœur de l'homme est enclin aux mains dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Il a l'impression, en regardant Noé, que finalement, le cœur de l'homme continue à être mauvais. Il n'a pas l'impression, Dieu, que ça y est, c'est une nouvelle humanité qui commence, une humanité pure qui va euh, euh, renouveler euh, le monde. Non, l'homme est toujours mauvais et il inclut peut-être dans cette mauvaiseté, dans cette méchanceté, Noé qui n'a pas obéi à son ordre et qui s'empresse de tuer des, des animaux. Voilà. Alors, là, on est vraiment dans l'interprétation et dans tous les cas, on est quand même surpris de sentir qu'il y a une double interprétation possible et, et que Dieu lui-même, à la fois d'y aller, je, je ne maudirai plus jamais euh, le sol", et en même temps, eh bien, euh, le cœur de l'homme il est, il est profondément mauvais dès sa jeunesse. Hein. Il y a une espèce de, de reconnaissance du mal euh, auquel Dieu se résigne. Dieu se résigne à notre mal, si j'ose dire. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid, durée, chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesse. Malgré le mauvais cœur de l'homme, Dieu va bénir, euh, bénir l'homme. Et c'est ce qu'on trouve au, au début de, du chapitre 9 de la Genèse. Donc, j'ai mis en parallèle, pour ceux qui ont la petite feuille, la première bénédiction de Dieu lorsque Dieu vient de surgir de ses mains en Genèse 1. Et puis, de l'autre côté, la bénédiction de Genèse 9. Et, on va le voir, il y a quelques différences. Donc, à la fois, on pourrait se dire, ben, c'est une nouvelle création qui commence, une nouvelle humanité qui commence, oui, mais pas tout à fait. Genèse 1, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Genèse 9, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » On ne précise pas qu'il faut la soumettre. Mais ensuite, Genèse 9, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. L'homme est supérieur aux animaux. Même si je le rappelle, il est créé le même jour que les mammifères, il n'est pas créé un jour différent. Le sixième jour, c'est la création à la fois des mammifères et puis de, de l'homme et la femme. Genèse 9, vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre. Là, on est vraiment dans un vocabulaire de, de, de guerrier. Pas simplement vous serez les maîtres, vous serez la crainte et la terreur de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, de tous les poissons de la mer, et puis cette addition, ils sont livrés entre vos mains. Là encore, ce sont des ennemis qui sont livrés lorsqu'ils sont vaincus entre les mains des vainqueurs. On a l'impression d'une violence que Dieu euh, finit par reconnaître. Eh bien oui, il y a une violence entre les animaux et les hommes, et Dieu le, le, le reconnaît. De nouveau, si nous allons dans la première bénédiction, Genèse 1, au matin de la Création, Dieu dit encore « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. » Autrement dit, dans le jardin de la Genèse, qu'est-ce qu'on peut manger Des plantes, des tomates, des carottes, des pommes, des oranges, euh, mais pas d'animaux. Notre premier régime était un régime végétarien, c'est très clair. Quand on passe à Genèse 9, où l'on sent bien qu'il y a une, une violence de l'homme et qu'elle s'exerce contre les animaux, tout ce qui va et bien, tout ce qui vit sera votre nourriture. Tout ce qui va et bien, c'est-à-dire on vient de l'entendre, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les animaux de la terre, voilà, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Dieu, Dieu est très clair, il fait un petit flashback, vous vous souvenez Je vous avais donné toutes les herbes, et bien maintenant je vous donne tous les animaux, wow. on change de régime, on devient des omnivores au lendemain de, de la Genèse. On peut se dire, ben, disons, quel progrès hein Bon, euh, si on aime bien le saucisson, c'est effectivement un progrès, mais se dire tout ça pour arriver simplement à pouvoir manger du saucisson, c'est quand même pas, euh, pas, pas une grande avancée de, de l'humanité. Voilà, le, le, le saucisson fait pas partie effectivement de ce qu'on pouvait, qu pouvait manger. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça Alors, voilà ma proposition, enfin, c'est pas, pas la seule, hein, ce, je m'inspire entre trop d'André Vénin ou Paul Beauchamp par rapport à cette question de la violence, comme si finalement Dieu comprend que la violence fait partie de l'humanité, mais il l'encadre, il l'encadre parce qu'il va euh, en quelque sorte dire ben d'accord, d'accord, je, je, je vois bien qu'il y a de la violence en toi, je vois bien que tu as, as envie d'exercer de, ta violence sur les animaux, et ben je dis d'accord, moi, je ne recourrai plus jamais à la violence, j'en fais la, la promesse, et, et toi, je vois bien que ton cœur reste, reste pécheur. mais quand même, je te demande une chose, c'est ce qui va venir juste après, mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Je vous accorde la violence, mais attention, que la violence n'aille pas jusqu'à nier la vie de l'autre, c'est la, la base de ce qu'on appelle la cache-route, les règles alimentaires juives qui donc se, se fondent très profondément sur, sur Noé, hein, à savoir que lorsqu'on mange de la viande, il faut qu'elle soit étouffée. On ne peut pas manger de la viande avec son, avec son sang, parce que le sang, c'est la, la vie. Euh, et donc, à chaque fois qu'un qu animal va être tué, eh bien, il y a comme un, comme un sacrifice, comme une part de prière, comme une, une bénédiction, on va dire en quelque sorte, une manière de se rappeler que, « oui, Je suis violent, mais, mais je sais que toi, Dieu, tu, tu es hors oh, la violence, que toi, Dieu, tu ne veux pas de cette violence-là, euh, comme une demande de pardon, en quelque sorte, à chaque fois que l'on va manger de, de, de la viande. Voilà. » On pourrait pousser jusqu'au bout hein, cette question alimentaire qui est fondamentale avant. Dans la Bible, il y a des moines qui font le choix d'être complètement végétariens. Ça, ça devient, chez beaucoup de jeunes, hein, c'est quelque chose de très fort, parfois lié à, la, à leur foi. Alors, moi, je reste noachique, c'est-à-dire que je pense que voilà, ça, ça fait partie de nous, qu'on voilà, peut manger de la viande, mais, mais qu'il faut se souvenir qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, que, qui n'est pas tout à fait juste. Et pour nous, nous le rappeler, eh bien, il y a le repas de Pâques, le repas pascal. Normalement, c'était un agneau que l'on mangeait pour... L'agneau, ben ça va devenir Jésus lui-même qui se livre entre nos mains. Il y a le même, la même expression, les animaux sont livrés entre vos mains. Finalement, Jésus va prendre la place de l'agneau, de l'animal, livré entre nos mains. Et ce qu'il nous propose, c'est un, un repas végétarien. L'Eucharistie est végétarienne, puisque c'est du, du pain et du, et du vin, le fruit de, de, de, de la terre. Alors, voilà. je, je, je, je ne dis pas ça pour euh, euh, vous obliger à être végétarien, je ne le suis pas moi-même, mais pour nous dire à quel point la nourriture dit quelque chose de ce qu'on est et que Dieu accepte. J'ose pas dire qu'il euh, qu qu qu encadre la violence. Il y aurait une comparaison qui serait sûrement très dangereuse avec la notion du vaccin, hein, où on, on injecte un petit peu de, euh, de mal pour pouvoir s'immuniser contre le mal. Et dans tous les cas, il y a cette idée que Dieu accepte le mal qui est en nous, mais tout en l'encadrant. En disant, attention, il y a des limites à ne pas, à ne pas franchir. Et euh, en particulier, donc dans les versets 5 et 6, il y a vraiment les, les bases de notre morale. Hein. Euh, quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme, à chacun je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. » Donc, les animaux, d'accord, allez, j'admets que vous puissiez tuer des animaux, que vous puissiez aller à la chasse le dimanche matin, ok, mais par pitié, pas à votre frère, pas à cet autre homme qui est votre frère. Un petit peu, je ne sais pas, des comparaisons hein, très très maladroites, mais vous euh, savez, un, un adolescent qui a plein de, plein de violence en lui, on va lui proposer de faire de la, de la boxe ou du judo, ou de, donc d'une certaine façon d'exercer de, sa violence, mais d'apprendre à la canaliser. Je pense qu'il y a un peu cette cette notion là pédagogique chez, chez Dieu. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Cette phrase fondamentale de, de Genèse 1 revient ici. Et pour la première fois, ça c'est complètement nouveau, l'homme est appelé ton frère. C'est la première fois que tout homme est qualifié de frère. Ce qui nous semble une banalité, c'est la première fois que ça apparaît ici dans, dans la Bible. La violence est tolérée à l'égard des animaux à condition qu'elle soit prostrée entre humains. Ici, pour la première fois, est suggéré que tout homme est mon frère. Et le Seigneur rappelle que la vie de l'homme, c'est l'image de Dieu présente en chacun. Donc, la réponse, ce que disait déjà Richard, la réponse à la pandémie, c'est tout Touti, qui évoque à plusieurs reprises cette recherche de, de fraternité sur fond du pandémie. Très vite, une fois qu'on se réinstalle après un début, je vais que en fait, la question de, de la nourriture du repas était concernée. C'est exactement ce qui s'est passé pour nos confidants. J'ai euh, sorti du confinement, j'ai été manger chez une personne euh, de la paroisse euh, qui a vécu pendant deux mois, enfin, à manger, vous en connaissez certainement, mais voilà, qui, pendant deux mois, a mangé tout seul devant son assiette, matin, midi et soir. Et, euh, et donc, euh, la question du repas montre bien qu'il y a quelque chose qui, euh, qui rassemble. Et, euh, et, et là, on, on, on le voit... Euh, on voit tout de suite les questions de, voilà, de nourriture sont, sont, sont bien présentes. L'idée de se retrouver, d'ailleurs, c'est ce qui se passe un peu. Est-ce qu'on peut se retrouver en famille J'ai pas vu mes enfants, j'ai pas vu. Voilà, l'idée de se retrouver autour d'un repas en famille. Et alors le mot qui me venait à l'esprit pour cette partie-là, c'est le mot église. Église, parce que le mot église, qui ecclésia qui veut dire, qui veut dire assembler. On est fait pour se rassembler. Et un des rassemblements importants pour nous dans notre pays, c'est l'eucharistie. Et d'ailleurs, on a bien vu hein, comment les tensions étaient euh, présentes par rapport à cette question de, de célébration, possible, pas possible. On ne pouvait pas euh, se déplacer. Il y avait bien sûr euh, toutes les propositions à travers les médias où euh, on pouvait suivre euh, à travers les écrans les, les célébrations eucharistiques. Voilà. Comme si voilà, le, cette nourriture qui est notre principe de vie... Hein, physique, mais aussi notre nourriture spirituelle eucharistique, qui est aussi ce principe de vie, comme, comme l'évoquait Laurent tout à l'heure, le principe de vie. Et donc, pour moi, le mot Église est très important, parce que peut-être que dans notre manière d'appréhender la, la question d'initier ce, ce monde d'après, de quelle manière fait-on Église Alors, quand je dis Église, ce n'est pas forcément dans notre, dans notre vie catholique, on va dire, mais et plus largement, le, le monde, hein Comment, comment on se Comment allons-nous nous rassembler et, euh, et pas faire des comme-ci. Il ne faudra pas qu'on tombe, je pense, dans, dans une forme d'église virtuelle. Parce que c'est vrai qu'on pris pas de, de vivre les choses de façon virtuelle, mais euh, notre condition, nous, euh, voilà, nous, nous donne cet élan de nous retrouver, de nous rassembler, de faire église, quel que soit notre j'ai nos convictions religieuses hein. mais euh, on voit bien qu'au euh, niveau des familles bon, c'est important c'est important et euh, pour moi le mot église euh, fait partie de, euh, plus largement que la question du, du culte voilà, du bâtiment. donc euh, être, euh, être vigilant sur la question du, du, de cette église qui ne doit pas être virtuelle on voit bien euh, Louis qui fait ce sacrifice qui euh, bah, c'est du concret hein. On est, on, est on est rassemblés. Alors, pour moi, c'est ce mot-là que, que je retiens. Église ou eucharistie, aussi. Mais euh, il ne faut pas qu'on crée un monde avec l'expression comme si. Hein, hein, je mets chez moi et puis euh, je fais comme si. Euh, ça fait... ça, ça, ça, ça, je ne sais pas si je suis clair, mais hein, il faut, euh, y, a, y a cette dimension euh, enfin, concrète de notre vie qui, euh, qui n'est pas euh, Croyez être au bout de vos peines, et eh bien pas du tout. Le pire nous attend. La première cuite de l'histoire, ça, ça vaut la peine quand même. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche sont Sem, Cam et Japhet. Cam est le père de Canard. Déjà un petit commentaire, on les avait déjà évoqués tous les trois. Étrangement, la Bible, qui est toujours très soucieuse de savoir qui est l'aîné, qui est le cadet, n'était pas très précise. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sém, Cam et Japhet, comme si c'était des triplés. C'est possible. Euh, ah oui, le fait qu'il ait 500 ans, c'est un peu étonnant. Bon, bon peut-être peut 500 lunes. Oui. Bon. Euh, alors, on sait bien que ça a marqué profondément. Ça marque profondément notre imaginaire. De diviser le monde entier en en, en trois grandes familles, Sème, les Sémites, alors c'est le Sem que va surgir tout le reste de l'histoire biblique, Kam, Canaan, Canaan, c'est les Cananais, hein, ce seront les ennemis, évidemment, de, de Sem. et puis Japhet, c'est les peuples de la mer, euh, les Phéniciens, euh, voilà, donc d'autres peuples, ce sont aussi que les, les Grecs, plus tard les Romains, seront associés à ce, à ce Japhet. Tels sont les trois fils de Noé, et à partir de toute la terre, repeuplé. Noé, homme de la terre. Je me demande si l'auteur s'amuse pas un peu en disant ça. C'est quand même un an qu'il était sous l'eau et on apprend que Noé était homme de la terre. Voilà. Il fut le premier à planter la vie. Mais sans doute que ça nous dit aussi quelque chose. On a besoin du, du contact avec la terre. Et puis on voit euh, qu'il euh, y a un retour, si j'ose dire, à la à la terre, à la plantation et à la plantation de la, de la ville. Il en bu le vin, Richard nous rappelait à quel point la nourriture avait été importante au, à la fin du confinement, s'en bras, et se retrouva nu au milieu de sa tente. Vous remarquez que ça reste quand même pudique, il est sous sa tente, il est nu, mais enfin il est chez lui. Cam, le père de canard, vit que son père était nu et l'en en informa ses deux frères qui étaient dehors. Sem et Japheth prirent le manteau, le placèrent sur leurs épaules à tous deux et marchant à reculant, ils en couvrirent leur père qui était nu. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. On sent bien qu'ici, la question, c'est voir ou non la nudité du père. Cam a vu la nudité du père. Non seulement il l'a vu, mais au lieu de, de la terre, il en a parlé à ses frères. Ses frères, eux, n'ont pas voulu voir la nudité du père. Il restera à comprendre ce que ça peut signifier. Noé ayant cuvé son vin, il se réveilla et a pris ce qu'avait fait son plus jeune fils. « Ah tiens, on apprend qu'en fait, il n'était pas triplé, mais que c'était le plus jeune. » Il dit « Maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave des esclaves. » Et il ajouta « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sème, que Canaan soit son esclave. » Que Dieu met fait au large, on ne sait pas très bien comment comprendre ça, hein, qu'il qu lui donne un petit peu de, de, de largesse ou bien qu'il le mette un peu à distance qu'il demeure dans les tentes de Sème et que Canaan soit son esclave. » On comprend bien que Sème est le, le préféré de cette histoire-là, ce qui ne nous étonne pas vu le, le, le reste de la Bible, et puis que Canaan, au contraire, est le, le pire. Hein. On sait bien que euh, la Bible, c'est un petit peu la, la généalogie, l'album photo de famille, et qu'on on retrouve euh, toutes les identités euh, dans les histoires les plus anciennes, on retrouve les identités actuelles. Hein. On peut bien imaginer quand le texte est écrit euh, Sème n'apprécie pas beaucoup Canaan. -en C'est-à-dire voilà, euh, entre le peuple juif et puis les Philistins, les Cananéens, il y a eu une guerre qui a duré qui a duré longtemps. Alors euh, pour, pour tout compliquer, il y, a, il y a des personnes qui donnent des, des interprétations très variées. Alors, interprétation très étonnante de la part de, de Simone, Simone Veil, euh, qui est juive elle-même, mais qui a une lecture extrêmement dure en disant, euh, et bien évidemment, c'est les vainqueurs qui ont écrit ça. Euh, donc, ce sont les sémites qui font tout tomber sur le dos du pauvre euh, du pauvre, Kam, du pauvre Sham. Euh, En réalité, euh, c'était le retour à, à la nudité de, de l'Éden. Hein, Adam et Ève ont été créés nus, sans avoir honte. Quand on est ivre, eh bien on n'a plus cette honte-là, c'est cette liberté, cette innocence-là euh, que Cam a, a, a comprise, a perçue, euh, et elle, elle en déduit hein, que tous les descendants de, de Cam ont une espèce d'affinité avec Dieu que n'ont pas, c'est mais C'est très, très étonnant comme, comme lecture. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est intéressant, et cette question de nudité comme étant ce qui est originel, ce que Dieu a voulu. Et pourtant, il semble bien que maintenant, il ne faille plus se promener tout nu. Euh, là encore, il faut accepter qu'il y ait un peu de mal au fond de nos cœurs. Euh, il faut en tenir compte et c'est pour ça qu'il faut s'habiller. On peut se mettre nu devant son épouse, euh, mais, mais, mais pas devant n'importe qui. Voilà. Euh, pas devant ses fils dans tous les cas. Euh, on voit bien que la nudité, alors, là encore, certains, pour certains, le mot « nudité » exprime la femme elle-même. Ça, ça laisserait entendre que Chab aurait eu une relation sexuelle avec la nudité de, euh, de son père, c'est-à-dire avec la femme de son père. C'est vraiment l'inceste. Dans tous les cas, cet interdit de l'inceste qui était posé comme le, un petit peu le sommet de la séparation, l'homme quittera son père et sa mère, eh bien, là, ce n'est pas vécu par Chab, puisqu'il ne quitte pas son père et sa mère, au contraire, il ne quitte pas des yeux même sa propre origine, puisque c'est là où je veux en venir, la nudité, évidemment, et surtout la nudité du père, de la mère, exprime notre origine, de là où nous venons. Et nous ne pouvons pas euh, regarder d'une façon possessive notre propre origine, nous ne pouvons pas posséder notre propre origine, nous pouvons la respecter, nous pouvons la recevoir, l'accueillir, nous ne pouvons pas la, la, la posséder, mettre la main dessus. Et de fait, s'il n'y a pas cette relation juste à notre origine, pour traduire en termes chrétiens, s'il si n'y a pas une relation juste à Dieu le Père, eh bien notre fraternité va être blessée, va rentrer dans des relations de maître et d'esclave entre nous. Pour qu'il y ait une vraie fraternité, il faut d'abord qu'il y ait un vrai respect de de, de notre origine. Et puis, dernière petite conclusion, voilà, on a le droit après le Covid de, de boire un peu, mais pas trop. On voit bien que le terme d'alliance sur lequel je suis parvenu, mais qui apparaît. Hein. Il n'y a pas d'alliance à l'origine, il y a une alliance maintenant y a une, une séparation. Et cette alliance-là, on sent bien qu'elle se retrace avec toute la terre, le ciel, les animaux, et puis qu'on est invité, entre frères aussi, à vivre cette alliance-là. Mais pour ça, il faut une alliance juste, un arc-en-ciel, une alliance entre le, le, la terre et le ciel, entre nous et, et notre origine, Dieu notre Père. J'ai un dernier mot pour euh, cette partie-là, et c'est Laurent qui vient de dire ce mot alliance. C'est le mot alliance que je retiens. D'ailleurs, euh, cette alliance, avant, euh, avant le, le récit du, du, du déluge, il y a toute cette, euh, cette généalogie qui est donnée de, de, la, de, de Noé et qui, euh, au dixième rang, dans la généalogie d'Adam, dixième rang. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a cette alliance qui se poursuit, etc. Et en fait, euh, Dieu, enfin, j'irai quelque part, se soucie de cette alliance. Il se soucie de cette alliance. Il ne veut pas mm. que cette alliance disparaisse. Et donc c'est pour cela que alors, ça rejoint la question de la fraternité qu'évoquait qu également euh, Laurence. Et cette fraternité ne peut pas se vivre sans cette alliance avec le Père, avec Dieu le Père. Alors donc, euh, cette alliance me faisait penser à, à cette histoire de rabbinique. Je n'ai pas, pas le nom exact, mais j'ai vu un jour un rabbin qui pose une question, « Mais comment sait-on que la nuit s'est achevée et que le jour se lève ?»« Comment sait-on que la nuit s'est achevée et que le jour se lève ?» Alors, un disciple répond, ben, « Mais ben, Au fait qu'on peut reconnaître un mouton d'un chien, ben, voilà, et là on pourrait se dire, effectivement, on passe de la nuit au jour. » Alors, le rabbin, le rabbin répond, non, non, c'est pas la bonne réponse, ça. Alors, comment sait-on que la nuit s'est achevée et que le jour se lève? Eh bien, quand nous regardons un visage inconnu, un étranger, et que nous voyons qu'il est notre frère, à ce moment-là, le jour se lève. À ce moment-là, le jour se lève. Ça rejoint, je dirais, les tensions qui existent entre les frères la les fraternités. À partir du moment où, j'irai quelque part, je ne reconnais pas en l'autre un frère, eh bien, c'est les ténèbres, c'est la nuit qui règne quelque part. Alors, cette alliance, eh c'est ce que veut. Il veut que Dieu veut que le jour se lève. Il veut que le jour se lève. Parce qu'il voit bien que le désordre crée quelque chose. On voit bien des situations de destruction, des situations où... Où, euh, où ce sont des conflits et euh, eh bien tout explose c'est les nuages, c'est le cri c'est le... Là, on est dans le brouillard c'est les ténèbres et quand je reconnais en l'autre le frère et eh bien tous les nuages dissipent et cette alliance, cette alliance permet de, voilà, de, de vivre de vivre j'irai quelque part d'initier peut-être le monde d'après et c'est comme ça que je terminerai alors, la question, c'est comment initier le monde d'après Eh bien, prenez le mot après. A comme alliance, P comme proximité, R comme repos, E comme église, et S comme sortie. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Difficile à traduire dans d'autres langues. Alors, on a bien conscience que notre proposition était un peu touffue, parce que le texte lui-même est très riche et foisonnant, comme les, comme les animaux, parce qu'il y a deux voies différentes, deux approches différentes, et puis parce qu'on a aussi essayé de faire des, des liens entre des, des crises qui sont quand même assez différentes. Alors, voilà, n'hésitez pas, ça peut être des questions ça peut être aussi simplement des réactions où vous aussi, vous avez pu faire à un moment des liens entre ce que vous avez entendu et puis quelque chose que vous avez vécu, repéré. Euh, voilà, on n'a pas la prétention évidemment de, de dire comment initier le monde d'après, mais euh, voilà. on est heureux de pouvoir y réfléchir ensemble et avec vous aussi. Donc euh, n'hésitez pas, euh, ensuite je... Je regarde un peu Madeleine et, et Aline pour la technique. S'il y a des questions de la salle, peut-être soit entendues. S'il y a des questions des, des visionnautes, pour qu'on puisse les partager. Le droit de sortir de votre confinement, de votre âge. Mm -hmm. Oui, Béatrice. Il y a des échos en France et il y a question de... de Richard sur l'agenda. Je crois que le, le confinement, l'après-confinement, nous, nous, nous fait réfléchir à la façon dont on utilise notre travail. C'est-à-dire euh, prendre du repos, prendre du temps avec, le, avec les proches, prendre du temps avec les seuls. Et ça ne faisait pas forcément partie de créneaux dans notre agenda avant le confinement. Donc là, il y a une réelle prise de conscience. Un grand nombre de. grand la grande... de, de, de, de de autrement. Par J'ajouterais peut-être euh, la gratuité des relations. En temps habituel, j'appelle les gens lorsque j'ai besoin d'eux, qui m'ont appelé. Euh, Ce n'est pas grave, hein? mais euh, pendant le confinement. On appelait les gens pour prendre de leurs nouvelles, simplement, comme ça pour rien. Et, et là aussi, je pense qu'on a quelque chose à, à redécouvrir. Oui, il, y a, il y a deux choses qui m'ont fait mon. qui sont sans bon, enfin, que continue de travailler. Mais la première, c'est le rapport au temps, Il me semble souvenir que dans les, les paroles. La, la relation à Dieu 4. en relation aux autres 5. et puis la, la, la dixième, c'est la relation au temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne relation, on n'est pas ajusté à Dieu si on ne prend pas le temps, on n'est pas ajusté au frère si on ne prend pas le temps aussi, on si on ne prend pas le temps de la relation à Dieu, on n'est pas à l'aise de limiter la famille, pareil. Donc, finalement, l'intérêt, c'est de vivre avec un famille. Je vais peut-être réagir tout de suite parce que dans les dix commandements, il y a effectivement les premiers interdits qui concernent Dieu. Les derniers interdits, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas d'abord. Et mais il y a deux commandements positifs, donc t'en as cité un. Hein, tu, tu observeras le jour du sabbat, tu respecteras le, le, le repos du Seigneur. Et puis l'autre, c'est... Tu adoreras ton père et ta euh, mère. On trouve cette, euh, cette notion d'origine. Et de fait, ces deux commandements-là permettent de basculer entre la table de Dieu et la table des frères. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de lecture pour euh, relire, euh, pour relire euh, nos aventures par rapport au temps. je pense que le temps, c'est libéré. On a visé nos agendas de rapport à nous. J'ai rencontré une, deux personnes qui m'ont parlé de ce temps qu'ils avaient eu pendant. La page de Covid, de réalité, cirèque, et, il ont été fonctionnels, c'est arrêté. Ils ont eu du temps, comme ils ont un tel ou tel livre, ils ont reçu comme un cadeau pour aller répondre aux questions qui se posaient, chercher sur Internet, vivre, travailler. Enfin. Donc il y a vraiment quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est le visage de l'autre. Hein. Je sais qu'il y a un certain nombre de philosophes des minières qui sont très attachés à ça, et ça me fait aussi penser à. La question de chargée à Figuerine, euh, quand il c'est dans son testament, un crime nous a avec un euh, un assassin, euh, sans visage un autre sens, le regard se fera euh, proche du visage de l'autre. Enfin, en tout cas, le temps et le visage de l'autre, c'est pour moi deux affaires qui sont extrêmement importantes dans, dans la relecture de notre propre équilibre. Euh, Parce que le confinement nous a quand même un peu déséquilibré ça a remis en question sa qu'on avait les illusions il semblerait qu'au centre des passages, il y a et Dieu se souvint de Noé mais peut-être que c'est le contraire, c'est Noé l'humanité qui s'est souvenue de Dieu oui, Michel deux observations, la première, euh, bah, merci à tous les deux, parce que euh, j'ai appris que les à un moment donné, c'est chercher à douter de lui, ben, ça me rassure un peu, parce que personnellement, je doute euh, souvent, par rapport évidemment à, à ma faute. La deuxième observation, je n'ai jamais autant cru que euh, pendant la période de confinement, malheureusement à l'inverse alors la euh, fille a L'importance de la l'importance du repos, ça a fait que pour l'instant, il y a l'impression d'avoir repris une activités et par conséquent de moins plus Deux points qui nous permettent de faire des de, de, de, de, de, de C'est peut-être une question que j'aimerais vous poser à tous. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie a repris le même Rythme effréné qu'auparavant, ou est-ce que vous avez le sentiment que dans certaines choses, dans certains domaines, dans tout, hein, mais qu'il y a eu des changements qui se sont opérés J'ai entendu que Béatrice, euh, oui. ne jamais totalement acquis, finalement, mais oui, c'est quelque chose qui est un peu, mais je un peu quand même de Moi, je trouve qu'il y a eu des changements. Moi, qui m'a, dans les changements, il y a eu aussi une histoire de Moi, j'ai été enseignante, et j'ai et j'ai été j'ai et j'ai été assez terrifiée quand un jour, je ne l'ai pas dans la rue, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre ça. Et c'est vrai qu'il euh, y, y a eu une question, une résistance qui a été créée par, par le confinement, mais aussi par le temps d'image. Du coup, ça a été difficile de comprendre en compte qu'il y avait des gens parce qu'on avait une certaine impression de Moi, ça m'a assez. Euh, moi, on n'a de dans la rue. de la Non, le problème, c'est que les personnes qui sont à distance n'entendent pas. Question, les questions. On peut formuler. Oui. Enfin, Mais du coup, plus plus qu'une question, là, oui. c'était une remarque. marie noël qui est enseignante et qui, donc, pendant un an, n'a pas vu le visage de ses, de ses élèves et voilà, disait à quel point ça pouvait être euh, troublant. On a dit et à quel point ça, ça marquait une, une distance. Et de faire croire qu'on ne les connaît pas. Oui, quand on les voit après sans masque, euh, on a l'impression que ce sont des inconnus alors qu'on a passé une année d'enseignement et... avec eux. Oui. Je vais vous montrer que euh, je vais juste entendre que si on parle de l'année après, on va peut il y a beaucoup d'endroits où on, on revivise comme avant et moi, j'ai l'impression de tout mon ami-là Et quelque chose qui m'a vu aussi, il y a quelques années, quand euh, on a eu nos dates aussi, on disait que c'est le moment favorable, c'est le est Est-ce qu'on est aussi à on a un moment favorable pour, euh, pour changer d'orientation et on a souvent l'impression d'être à travers enfin, un pouvoir qui est le risque de dire différent. On a sorti le fait que ces deux écrits. Ah oui, pardon, Maurice 7, c'est redoutable comme exercice. Oui, sans formule. Donc, euh, euh, Maurice 7 regrettait que sa part, son agenda se, se remplissait aussi vite. On revenait finalement au monde d'avant. Et en particulier, euh, avec aussi, il y avait le, le désir, la conviction bien, si on était à un Kairos, à un moment favorable pour changer et que ben, là aussi, on a connu un moment favorable pour changer C'est ce n'est pas dit qu'on est vraiment changé. Et, et de fait, c'est quand même beau de se dire que est et tutti fratelli les euh, la fraternité et puis la maison commune, euh, disent quelque chose qu'on trouve évidemment chez Noé et qu'on trouve dans, dans toute la Bible, hein, mais disent quelque chose quand même des besoins qui se sont réveillés encore plus avec euh, cet épisode du Covid. Hein, on a quand même beaucoup réfléchi aussi sur euh, notre part de responsabilité par rapport euh, euh, à l'écologie, euh, euh, la mondialisation, enfin, tout ça a été quand même... Euh, un peu battu en brèche. Euh, je ne suis pas sûr, par exemple, que les voyages soient revenus autant qu'avant. J'ai encore une autre remarque. En fait, on parle du confinement de ceux qui sont restés à l'intérieur, mais il y avait aussi ceux qui travaillaient travaillé du que je ne comprends pas avec les pays du etc. Et je pense que là aussi, il y a peut-être une transition, en fait. Il y en a qui ont, enfin même, d'ailleurs, des gens qui ont doublement travaillé travailler et qui peuvent s'occuper euh, empêcher de travailler. mais je veux dire, ça aussi, c'est des chose qui n'avaient jamais été, qui n'existait pas avant, ben, on s'en rendait Et euh, comment, euh, comment on fait maintenant Je Noël notait aussi comme nouveauté qu'il y a eu euh, très fortement au moment du confinement une fracture entre ceux qui ne pouvaient plus travailler, qui travaillaient depuis leur maison, et puis euh, ceux qui, au contraire, ont beaucoup plus travaillé encore, en particulier dans les milieux hospitaliers, euh, euh, les enseignants qui devaient, euh, à, à un certain moment, faire la peau du présentiel et du distanciel. Euh, voilà, donc ça, c'est sûrement une nouveauté, en effet. Alors, je alors je je ne sais pas si statistiquement c'est vrai, mais par exemple, moi, je suis quand même très, très surpris de voir, euh, quand je me promène, c'est peut-être parce que je me mets à, euh, plus au, au vélo, le nombre de Uber Eats et de… Euh, de J'avais l'impression qu'il y a trois ans, ça n'existait pas, ou très peu. Et euh, voilà. les livreurs en vélo. Ils sont tous en vélo, d'ailleurs. Ils ne sont pas en mobilette, ils sont à vélo. Arkabas, il représente euh, l'inspiration comme un ange qui vient à vélo. Euh, alors, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Euh, euh, on a parlé aussi de tous les métiers un peu invisibles, beaucoup autour de l'alimentaire, quand même, de toutes les caissières, les aides à domicile, enfin, des petits métiers qui qu ne donnaient pas forcément une grande, grande importance et qu qui soudain ont eu une certaine visibilité. Pardon, les, les, les éboueurs, ah, oui. Bon. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, réactions. Bon, il est 10h moins 10, hein, c'est pas mal. Hein On vous remercie déjà d'avoir fait, fait le choix respecter le Beaucoup de beaucoup de mouvements, pas grand chose, hein. simplement, je vais pas faire de, de conclusion. Ça. Je vais enlever mon masque, ça sera mieux. Donc, je ne vais pas je vais pas reprendre. Je vais faire de synthèse, ni faire de conclusion. Euh, moi, je repars entre autres aussi avec euh, le mot « après » comme accroche. Je trouve que c'est pas mal. Merci, euh, Richard, aussi, pour ça. Euh, voilà. Et simplement, euh, bah, rappeler le, le prochain rendez-vous, vous savez, c'est le 7 décembre. Euh, Pourquoi relire le passé pour lire l'avenir Et ce sera marie françoise de Bonisselle, donc qui sera l'écho de... De, de la voix du Père Laurent Tibor. Voilà, et puis, euh, donc, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre, il y a peut-être encore quelques, quelques programmes de, de, de l'année pour le, le centre de saison de formation, euh, vous dire aussi que, que les Cafés Dialogue ont repris euh, autour aussi de cette thématique « Inventer l'après » et que la prochaine rencontre est le mardi 30 novembre. Voilà. Donc, il se passe à nouveau les cafés de dialogue au Kiwi Bar. Donc, ils très vite de trois. Euh, voilà. Et puis, j'espère à bientôt. Et euh, bonne fin de soirée. Bon retour chez vous. Et puis, bonsoir aussi euh, à ceux qui sont loin. Voilà. Et euh, pas bon retour chez vous. À vous, vous avez la chance d'être chez vous. Voilà. Et euh, ben, j'espère que. Euh, L'expérience est plutôt positive, même s'il y, y, y a forcément des, des améliorations. Entre autres, je pense qu'on trouvera moyen peut-être de faire parvenir les, les textes voilà. puis, sur lesquels euh, euh, Laurent nous a, nous a fait travailler, réfléchir. Voilà. Et puis, on, on aura toujours à s'améliorer. Voilà. Bonsoir à, à tous et à très bientôt. Ela